Salut à tous et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler iPhone. On va parler iPhone 12 Pro et iPhone 12 Mini. En septembre dernier, à la sortie des derniers iPhones, je me suis orienté vers l'iPhone 12 Pro. Un iPhone avec une taille d'écran plutôt standard et aussi un format très à la mode actuellement, autour des 6 pouces. Et finalement, au fur et à mesure du temps, je me suis intéressé de loin à l'iPhone 12 Mini en me disant, waouh, est-ce que ce serait pas un iPhone un peu old school au format un petit peu comme on a connu avec l'iPhone 5S et finalement est-ce que cet iPhone me conviendrait pas un petit peu mieux par rapport à ce que je recherche mais également par rapport à mes usages et donc dans cette vidéo je vais vous dire ce qui m'a plu sur cet iPhone 12 mini et ce qui m'a déplu par rapport au 12 pro et à la fin je vous dirai finalement est-ce que à l'avenir lorsque Apple sortira de prochains iPhone est-ce que je resterai sur ce format mini ou est-ce que je reviendrai à des standards ce qu'on retrouve actuellement sur l'iPhone 12 Pro est-ce que j'ai été gêné par certaines fonctionnalités en moins, est-ce que j'ai été gêné par son format en tout cas je vous dis tout dans cette vidéo donc c'est parti comme prévu on va parler des différences entre l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 mini parce que finalement il y en a quand même au-delà du format il y a des différences de fonctionnalités et de caractéristiques techniques, on commence par l'écran parce que c'est ce qui est le plus frappant c'est exactement la même technologie des que ce soit sur l'iPhone 12 Pro ou l'iPhone 12 mini, la seule différence, et vous l'avez remarqué, c'est la taille d'écran 6,1 pouces pour l'iPhone 12 Pro et 5,4 pouces pour. Pour l'iphone 12 mini on n'est pas loin de 1 pouce de différence de diagonale entre ces deux modèles et je rappelle qu'un pouce mesure 2,54 cm et en diagonale ça se ressent rapidement pour ce qui est de la résolution sur ces deux iPhones, là aussi c'est différent je vous affiche les deux résolutions pour ces deux appareils mais le plus important c'est la densité de pixels par pouce on a une densité de pixels par pouce sur l'iphone 12 pro de 460 alors que sur le 12 mini la densité de pixels par pouce est de 476. Il ne faut pas aller bien loin dans l'analyse de ces chiffres, parce que c'est très très proche. À l'œil humain, on ne voit absolument pas la différence, donc on peut considérer qu'il s'agit de la même résolution entre ces deux écrans. Toujours sur l'écran, on va parler luminosité, parce que là aussi, il y a des différences. On parlera de la luminosité hors HDR, sur l'iPhone 12 Pro, on est à 800 nits. Et sur l'iPhone 12 mini, on est à 625 nits. Là, par contre, l'écart est plus important. Mais franchement, à l'œil nu, ça ne se voit pas. Alors peut être qu'en plein jour, en plein soleil, il euh, y aura un des deux écrans qui sera plus confortable, plus lisible. Mais en tout cas, ici, à l'œil nu, avec une lumière normale, on constate pas vraiment la différence. On en a fini avec l'écran. Maintenant, on va parler photo vidéo parce que là aussi, il y a pas mal de différences entre ces deux modèles. Sur les deux iPhones, on retrouve la focale dite standard et la focale grand-angle. On a vraiment ces deux optiques-là qui sont en commun entre ces deux modèles. Par contre, sur l'iPhone 12 mini, on perd ce qu'on appelle la focale x2, le zoom x2, qui permet de manière optique de venir zoomer lors de la prise de vue et d'éviter de perdre en qualité quand on va justement effectuer ce zoom. C'est bien dommage, on en reparlera, mais ça faisait partie des choses qui me chagrinaient vraiment et que je pensais que ça allait vraiment me chagriner au fur et à mesure du temps et que j'allais me dire « Waouh, ouais, mais ça me manque vraiment trop ». C'est vrai que c'est bien pratique. Quand on y a pris goût, lors de la prise de vue, ça permet rapidement de recadrer sans perdre en qualité. Quand on est par exemple sur de la photographie de rue et qu'on veut éviter un panneau qui peut rentrer facilement dans le cadre et qu'on n'a pas trop de manœuvre pour se déplacer, voilà, la focale x2, elle peut dépanner. Et donc sur l'iPhone 12 mini, on perd cette optique. Toujours du point de vue photo, on a pas sur le iPhone 12 mini ce qu'on appelle l'Apple Pro RAW. Pour ceux qui sont adeptes de la photographie, vous connaissez certainement le format RAW qui permet une plus grande latitude dans la retouche de photos, principalement en post-production, ce qui permet d'avoir vraiment beaucoup plus de possibilités de retouche sans pour autant perdre en qualité. Hein, vous le savez peut-être, il vaut mieux éviter de retoucher une photo en JPEG et préférer la retoucher quand elle est au format RAW pour éviter de perdre en qualité et d'avoir vraiment plus de profondeur, plus de possibilités dans la retouche. Ici, sur l'iPhone 12 mini, il n'y a pas ce format. Et enfin, du point de vue vidéo, sur l'iPhone 12 mini, il y a le mode Dolby Vision, donc la colorimétrie améliorée proposée par Dolby. Par contre, cette amélioration colorimétrique est disponible seulement à 30 images par seconde sur l'iPhone 12 mini, alors que sur l'iPhone 12 Pro, cette amélioration colorimétrique est disponible en 30 images par seconde, mais également en 60 images par seconde, donc là, il y a une légère différence. Encore une fois, si vous n'êtes pas quelqu'un qui filme de manière très professionnelle, qui vraiment a envie d'aller très très loin, surtout dans l'aspect colorimétrique, bon, ça va pas vous gêner forcément, mais bon, c'est quand même une différence à noter. Enfin, et ça a beaucoup fait parler du point de vue batterie, entre ces deux iPhones. Forcément, il y a des différences puisqu'il y a des différences de gabarit. Il est plus facile de loger une batterie plus grande sur l'iPhone 12 Pro que sur l'iPhone 12 mini. Et là-dessus, Apple, on le connaît assez bien, communique assez peu. En tout cas, sur leur site officiel, impossible de trouver des chiffres sur la capacité de la batterie entre ces deux modèles. Il a fallu fouiller un petit peu sur Internet, pas longtemps je vous rassure. Pour trouver que sur l'iPhone 12 Pro, on retrouve une capacité de batterie égale à 3687 mAh contre... 2815 mAh sur l'iPhone 12 mini. Et là, encore une fois, on est presque à 1000 mAh de différence entre ces deux modèles. Et vous vous en doutez forcément, il y a de grandes chances que ça se fasse ressentir, mais on va en reparler. On continue du point de vue des capteurs, parce que voilà, ces différents iPhones sont composés de pas mal de capteurs. Et sur l'iPhone 12 mini, on perd ce qu'on appelle le LiDAR, qui est présent sur l'iPhone 12 Pro. Qu'est-ce que c'est que le LiDAR C'est un capteur qui améliore les performances pour tout ce qui est réalité augmentée. Alors ça ne veut pas dire que sur l'iPhone 12 mini vous ne pourrez pas faire de réalité augmentée, mais ça veut dire tout simplement que l'iPhone 12 mini sera moins précis pour placer les objets dans votre univers, et que par exemple si vous êtes sur l'application, je ne fais pas Ikea, et que vous sélectionnez une lampe et vous voulez voir si elle colle avec la décoration de votre intérieur, dans votre salon par exemple, bah, la lampe elle s'affichera moins précisément dans votre intérieur, il y aura peut-être des petits loupés si vous avez un intérieur un peu particulier, là où l'iPhone 12 Pro avec son capteur lidar aura des capacités, une précision, une fiabilité vraiment supérieure donc forcément si dans vos usages le lidar et votre envie de faire de la réalité augmentée est assez élevé forcément ça peut poser problème sur l'iPhone 12 mini. Côté processeur on passe rapidement parce que c'est exactement le même processeur il s'agit du processeur A14 Bionic. Et enfin parlons taille parlons format et je vais vous afficher euh, la hauteur et la largeur pour ce qui est de ces deux iPhones. Au niveau de l'épaisseur c'est exactement la même. Il s'agit d'une épaisseur de 7,4 mm. Et par contre, au niveau du poids, on a quand même une plutôt grosse différence puisqu'on retrouve un poids de 187 grammes sur l'iPhone 12 Pro contre 133 grammes sur l'iPhone 12 mini. Et là encore, pratiquement plus de 50 grammes d'écart entre ces deux modèles. La différence est assez flagrante et c'est vrai qu'en main, on sent très clairement la différence. Et c'est plutôt agréable du point de vue euh, du 12 mini de ressentir la légèreté que les constructeurs cherchaient vraiment à l'époque retrouver finalement des smartphones plus légers, plus faciles à prendre en main et surtout moins lourd dans la poche. J'en profite maintenant qu'on a fait euh, le tour des caractéristiques techniques entre ces deux iPhones pour vous parler du partenaire de cette vidéo. Il s'agit de Intego, une société qui propose euh, des antivirus que ce soit pour PC et pour Mac. Si vous avez regardé une de mes anciennes vidéos, vous avez certainement vu qu'à l'époque je vous parlais euh, du système antivirus Intego pour Mac et aujourd'hui Intego a sorti un antivirus pour Windows avec toute une suite d'outils de protection. Je vous laisse en bas de la vidéo, dans la description, un lien qui vous permettra d'avoir 75% de réduction sur ce nouveau service antivirus proposé par Intego. Attention, c'est une offre limitée. N'hésitez pas à vous renseigner sur ce système antivirus Intego si vous êtes intéressé par un système antivirus pour votre PC Windows. Bon, ouais, Ça y est, j'espère que je vous ai pas perdu, euh, on a fait le tour rapidement, j'ai essayé en tout cas, euh, des caractéristiques techniques de ces deux iPhones. Si vous voulez regarder plus précisément euh, les différences et revoir l'intégralité des chiffres que j'ai pu donner, je mets directement en description le lien vers le comparatif sur le site officiel d'Apple. Comme ça, vous avez toutes les infos et vous pouvez même comparer avec l'iPhone 12 euh, et non pas juste l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 mini, vous avez les trois gammes d'iPhone et vous pouvez dans ce cas-là comparer. Bon et maintenant on va parler de ce que j'ai aimé sur cet iPhone 12 mini. Tout simplement, et vous l'avez certainement compris dès le début de la vidéo, son format. Ah bah c'est clair, son format est beaucoup plus compact, c'est extrêmement agréable de l'avoir déjà en main, mais également quand on le transporte dans la poche, on a beaucoup, beaucoup moins l'impression d'avoir une espèce de, de plaque plaque géante dans la poche c'est beaucoup plus discret et ça c'est vrai que c'est très agréable pour ce qui est également de la prise en main j'étais vraiment fan moi à l'époque de l'iphone 5 5s et euh, l'iphone se modèle 2016 c'était très agréable de pouvoir utiliser l'iphone à une main c'est d'ailleurs ce qu'apple vantait hein, de pouvoir balayer son pouce euh, du bas euh, de l'iphone de l'écran de l'iphone jusqu'à euh, l'autre bout jusqu'à dans la diagonale euh, de l'écran euh, de l'iphone vraiment le pouce vous pouvez se balader sur toute la surface de l'écran, et là on a vraiment l'impression de retrouver ce concept, et je dois dire que ça fait plaisir, parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime prendre mon iPhone à deux mains et effectuer des manipulations. Voilà, moi j'ai pas des mains de géant, mais bon, voilà c'est quand même plus agréable de pouvoir parcourir l'écran avec une seule main, avec son pouce par exemple. Ce que j'ai également aimé, c'est que finalement il hérite de beaucoup de choses, euh, de l'iPhone 12 Pro en tout cas, ce que je trouve comme étant les, les fonctionnalités les plus utiles pour moi, dans mon quotidien, dans mes usages, il manque pas grand-chose. Euh, c'est vrai que euh, pour ce qui est du capteur lidar, voilà, c'est sympa de l'utiliser de temps en temps, mais bon, c'est pas dans mes usages quelque chose que j'utilise au quotidien. Il s'avère que l'optique euh, x2, bah voilà, j'ai réussi à m'en passer. Quand je prends des photos, il m'arrive parfois de faire quand même un léger recadrage en zoom numérique. Donc, il y a une très légère perte de qualité. Bon, j'essaye de ne pas trop en abuser pour pas que ça détériore trop la qualité de la photo. Mais voilà, j'arrive à me dépatouiller. C'est clair que si demain Apple sort un iPhone 13 Mini Pro, pourquoi pas, avec une troisième optique, ça sera plus confortable, mais... C'est pas réellement quelque chose qui va me bloquer. Et enfin, ce que j'ai aimé, c'est que dans mes usages multimédia, donc qui sont la photo, la vidéo, euh, la lecture de contenu euh, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, pas de jeu, et bah franchement, je m'attendais peut-être à être gêné du fait du, de l'écran vraiment plus petit. Et je me suis dit, bon, est-ce que je vais prendre autant de plaisir à consulter ce genre de contenu ou est-ce que ça va me bloquer Et finalement, non, ça me bloque pas tant que ça. Je prends toujours autant de plaisir à consulter des choses sur cet écran. Et et même à regarder parfois des films, c'est pas dérangeant. Alors c'est vrai que moi j'ai pas de problème de vue particulier, mais je sais que pour certains ça peut choquer. Surtout quand on passe par exemple d'un iPhone 12 Pro Max à un iPhone 12 mini, j'imagine que eux vont être complètement choqués euh, de la petitesse de la taille de l'écran. Euh, moi, à l'inverse, hein, c'est sûr que si je vois quelqu'un avec un iPhone 12 Pro Max, je vais lui dire, mais bon, tu l'arranges quand ta tablette quoi, il y a un problème. Donc, euh, donc voilà, Donc après ça dépend des personnalités, ça dépend des affinités de certains ou pas. Et donc moi dans mon cas personnel, ça m'a pas gêné ça n'a pas changé mes habitudes d'utilisation. Bon et cette fois-ci, il faut en parler, ce qui m'a moins plu sur cet iPhone 12 mini, c'est parti bah, Très clairement, j'en ai pas parlé pour l'instant, ou en tout cas très rapidement euh, dans euh, l'explication des caractéristiques techniques et des différences entre l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 mini, c'est très clairement la batterie. Là où avec l'iPhone 12 Pro, euh, en fin de journée, je me retrouvais en règle générale avec 40-30% de batterie, après une journée classique, Ici, avec l'iPhone 12 mini, c'est beaucoup plus compliqué. Ah bah oui, c'est beaucoup plus compliqué parce que je me retrouve la plupart du temps avec entre 10 et 15 de batterie à la fin de la journée. Et pourtant, euh, voilà, je suis euh, pas un mordu non plus du téléphone portable, je ne suis pas tout le temps dessus. Et c'est vrai que c'est assez, assez inquiétant. Et encore, je me dis que la plupart du temps, bah voilà, je travaille euh, en télétravail, euh, voilà, je ne suis pas retourné encore vraiment dans les transports en commun, euh, comme ça va être le cas à la rentrée. Et je me dis justement qu'à la rentrée, là où je me retrouverai euh, dans les transports, ça sera beaucoup moins facile de pouvoir me brancher ou me recharger rapidement, alors qu'à la maison, c'est possible. Donc, dans les transports, ça reste d'être plus compliqué. Et euh, c'est vrai que c'est là pour moi le gros point faible de cet iPhone. J'avais cru voir sur les réseaux sociaux, sur YouTube, certains qui avaient testé l'iPhone 12 mini, qui disaient bon, euh, il faut relativiser, euh, c'est pas euh, si dramatique que ça. J'espérais les croire, euh, je voulais que, voilà, qu'ils disent euh, je dis pas qu'ils disent pas la vérité, mais voilà, je pensais vraiment que c'était pas si grave que ça, et euh, bah, il s'avère que c'est quand même vraiment compliqué, euh, il faut absolument, pour être rassuré, avoir une batterie avec soi. Et d'ailleurs, hasard du calendrier, Apple a annoncé et a sorti euh, cette semaine, la semaine où je tourne cette vidéo, une batterie externe. Une batterie externe qui se connecte en MagSafe, bon, qui coûte un petit peu plus d'une centaine d'euros, mais qui peut être là un atout indéniable sur cet iPhone 12 mini, car à l'inverse des coques batterie qu'Apple nous sortait avant, ici on a une batterie qu'on vient directement coller en MagSafe à l'arrière de l'iPhone et on peut continuer d'utiliser le téléphone de manière plutôt compacte, bon, avec une... Une certaine bosse à l'arrière de l'iPhone, mais voilà, ça reste quand même très portable et ça permet vraiment de donner un second souffle à la batterie de cet iPhone 12 mini qui est vraiment à la peine en fin de journée. Il m'arrive très souvent de le mettre à charger pour éviter qu'il tombe trop dans les bas-fonds de la batterie vers 20h, 21h pour espérer tenir assez facilement jusqu'au coucher vers 23h. Donc voilà, sur le point de la batterie, c'est pas rédhibitoire parce que voilà, si vous avez une batterie, l'habitude d'utiliser une batterie externe, ça le fera, vous serez rassuré. Par contre, si vous n'avez pas de batterie externe et que vous avez et que vous voulez prendre un iPhone 12 mini, attention, prenez vos précautions parce que vous pouvez très rapidement vous faire surprendre par cette autonomie vraiment, vraiment à la légère par rapport à l'iPhone 12 Pro. Forcément, on en avait parlé, pratiquement 1000 mAh de différence entre les deux capacités batterie de ces deux iPhones, ça se fait ressentir à un moment ou un autre. Et maintenant, en guise de conclusion, je vais vous donner finalement ma préférence entre l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro. Est-ce que, à l'avenir parce qu'on va éviter de changer pour la troisième fois de smartphone dans la même année. Est-ce qu'à l'avenir, quand Apple sortira euh, ses prochains iPhone, est-ce que je repartirai sur un modèle un peu plus classique ou est-ce que je resterai sur ce format compact de l'iPhone 12 mini Bon, il n'y a pas de roulement de tambour. Finalement, j'ai beaucoup aimé ce format compact. Je ne me vois pas revenir en arrière avec un iPhone plus grand. Vraiment, du point de vue du format, ça m'a vraiment totalement plu. Il n'y a aucun débat à ce niveau-là, en tout cas moi personnellement. Par contre, c'est vrai que du point de vue batterie, j'aimerais bien qu'Apple réussisse j'imagine que ce n'est pas simple à mettre une batterie quand même plus grosse sur cet iphone pour qu'on puisse au moins se rapprocher un peu de l'autonomie de l'iphone 12 pro parce que là c'est vraiment gênant s'il n'y a pas de batterie externe c'est gênant bon et puis si à l'avenir ils peuvent nous coller euh, une troisième optique comme je l'ai dit euh, sur euh, cet iphone euh, 12 mini enfin, sur du coup l'iphone 13 mini pourquoi pas ça sera toujours sympa à prendre mais s'ils le mettent pas c'est pas grave en tout cas pour moi c'est pas grave j'imagine pourquoi pas apple sortir un iPhone 13 mini Pro, 13 Pro mini plutôt. Je sais pas si vous, vous y croyez, mais je pense que moi, ça me plairait bien. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des remarques ou des questions, à les laisser directement en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir et le plus rapidement possible. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos et à lâcher un petit pouce bleu pour la soutenir. Ça fait plaisir. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao